Alors, très souvent, il dit, mais pour, vous, pourquoi vous ne l'avez pas fait enlever Vous ne pouvez pas le faire enlever, enfin, ça arrive. Alors moi, je dis non, je, je peux le faire enlever, mais je ne le ferai pas enlever. Parce que ça a été fait par des nazis, par les, les gens qui travaillaient pour les nazis, on peut les qualifier de c'est dans ces conditions qu'on a eu ce, ce, ce matricule, qu'on ne s'appelait plus un tel et un tel, mais qu'on s'appelait un tel et qu'il fallait le, le prononcer en allemand. Euh, mais moi, ça ne me gêne pas d'avoir ça sur le bras. Et euh, ce n'est pas pour faire de la publicité. C'est comme ça, c'est tout.